Bonjour à tous, j'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos. C'est très important pour que notre chaîne YouTube puisse prendre de la hauteur. Des drones, des missiles de croisière et probablement balistiques qui s'abattent en quelques heures sur la capitale Kiev. Les autorités ukrainiennes qualifient cette attaque d'exceptionnelle de par sa densité particulièrement complexe à repousser. Un nouveau succès incroyable pour les forces aériennes ukrainiennes. La nuit dernière, les défenseurs de notre ciel ont abattu 6 missiles hypersoniques russes Kinjal et 12 autres missiles. Les missiles hypersoniques russes de type Kinjal, que Vladimir Poutine présente comme invincible. d'une portée de 2000 km, ils se déplacent à Mach 10, soit 12 000 km/h. Leur interception aurait été rendue possible grâce au système de défense anti-aérienne américain Patriot. De son côté, l'armée russe confirme une série de raids nocturnes sur des installations militaires ukrainiennes et des lieux de stockage de munitions. Tous les objectifs ont été atteints. Une frappe de haute précision par un système de missiles hypersoniques Kinjal dans la ville de Kiev a permis de toucher un système de missiles antiaériens Patriot de fabrication américaine. Kinjal, Patriot, des armes de très haute technologie à l'épreuve aujourd'hui du terrain ukrainien. Quant au bilan humain, le seul disponible est fourni par le maire de Kiev. L'attaque sur la capitale aurait fait trois mois. Ukraine's commander in chief, Valeriy Zaluzhny, said Kyiv's defenders shot down 18 out of 18 Russian missiles and drones, including six Kinzhal ballistic missiles, hypersonic missiles, which are the most potent long range weapon in the Kremlin's arsenal, nine caliber cruise missiles, and three land based ballistic missiles. Now, Russia's defense ministry said it has destroyed a US built Patriot surface to air missile defense system overnight with the hypersonic Kinzhal missile attack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 Ukrainian officials acknowledged limited Ukrainian battlefield successes during recent localized counterattacks in and around Bakhmut. Ukrainian Deputy Defense Minister Hanna Mahler stated on the 15th of May that the Ukrainian forces made unspecified advances in and around Bakhmut in the past several days. Mahler added that Russian forces are deploying airborne forces to defend Bakhmut's flanks Presumably from other areas of the front, as they continue to launch ground assaults in and around Bakhmut. Ukrainian intelligence reported that approximately 152,000 Russian troops in southern Ukraine continue defensive efforts ahead of a possible Ukrainian counteroffensive. Ukrainian main military intelligence directorate representatives stated that Russian forces are not withdrawing from Zaporizhia and Kherson regions. Nicolas Mirkovitch, vous avez écrit un livre à voir sur ce qui se passe et qui se passe encore et plus que jamais entre la Russie et l'Ukraine et au-delà, entre l'Amérique, l'OTAN, la Chine, la Russie, etc. L'Europe, bien sûr, le chaos ukrainien. Et vous dites justement que nous sommes véritablement aujourd'hui à la croisée des chemins, mais une croisée dramatique. Parce que, et encore une fois, vous ne faites pas du tout, ni dans l'apocalypse, ni dans, dans, dans le catastrophisme, mais vous dites, effectivement, pour les états unis pour la Russie, et pour l'Europe, et évidemment pour l'Ukraine, on sait dire qu'on fond, on est entre, euh, je dirais, la montée ou les abîmes. Tout à fait. Alors, expliquez-nous un peu pourquoi que la, la réalité derrière cette guerre dont on ne parle pas assez, c'est que c'est un affrontement essentiellement d'abord de la Russie et de ses alliés quelque part euh, dans le monde multipolaire. On peut parler, des, on parlera peut-être tout à l'heure des, des des Brics et le monde atlantiste, les États-Unis, l'Ukraine n'est que entre guillemets le champ de bataille. C'est terrible ce qui s'y passe. En fait, c'est la guerre par procuration. C'est une guerre par procuration. Si ouais. vous enlevez aujourd'hui les Ukrainiens le disent eux-mêmes, en tout cas ceux qui sont à Kiev, euh, si vous enlevez le financement, l'armement euh, atlantiste, il n'y a plus de guerre. En Ukraine les Américains ont décelé depuis très longtemps, et on peut remonter à Spikeman, Mackinder, des géopolitologues du siècle dernier, euh, qu'il ne fallait surtout pas qu'il y ait de rival qui naissent de rival aux états unis Ils ont identifié que le seul endroit où il pourrait y avoir un rival, ce serait sur le, euh, euh, en, en Eurasie. Donc du coup, c'est cette, grand, ce grand, euh, cette mmh. grande plaque tectonique entre l'Europe et l'Asie. Et donc ils ont peur, parce que les Américains depuis la fin du communisme ne cessent d'étendre leur réseau, ne cessent d'agrandir leur empire. Rappelons-nous, rappelons c'était l'effondrement de l'URSS en 1989-90, enfin les années 90, tout le monde se en rappelle. Ensuite, la fin de l'histoire... De de Fukushima, voilà. Fukushima. Mais cette fin de l'histoire signifiait la domination, le leadership absolu des Américains sur la planète. Exactement. Part, ça. Et les Américains ont cru qu'ils avaient en effet gagné l'histoire, que c'était la fin, il n'y aurait plus de concurrents. Et au ça. lieu de se servir de leur soft power, donc de leur pouvoir doux, via les médias, via les cabinets de conseil, via toutes ces organisations qu'ils possèdent pour étendre leur rayonnement, ils ont décidé d'employer la manière forte chaque fois qu'ils avaient un, un, un grain de sable dans, dans l'engrenage. Et il y a l'Institut forte, quels exemples rapidement. La manière forte des, des révolutions de couleurs qu'ils ont menées, on sait qu'ils sont responsables des révolutions de couleurs en ex-Yougoslavie, en Géorgie, en Kyrgyzstan, sur les, dans des zones d'influence russes. Ils ont utilisé la manière forte en Afghanistan, 20 ans, euh, ils ont utilisé la manière Libye, forte en, en Libye, Libye, en Irak. Les, les guerres américaines auxquelles malheureusement nous avons été associés à de, à de nombreuses reprises, depuis le 11 septembre euh, 2001, sont à l'origine de plus de 900 000 morts dans le monde, euh, dont un tiers de civils. Et ce chiffre vient non, pas d'un institut russe, mais de, de, de l'institut Watson, de l'université de Brown aux États-Unis. Un tiers des 500 ingérences américaines depuis 1776 dans le monde, Là, ça vient de l'université de Tufts, c'est le Centre la guerre d'indépendance. Depuis dire. la guerre d'indépendance, un tiers des interventions américaines dans le monde se sont produites depuis les années 90. C'est-à-dire que les Américains, au moment où il n'y a plus d'URSS, au moment où il n'y a quasiment plus de communistes, passent. La troisième accélère cette espèce de drang nordstern que les, les Allemands avaient fait en, en, en Europe pour avancer leurs pions, soit donc par la, leur soft power culturel, soit par des révolutions de couleur, soit clairement par la guerre. Et en Ukraine, ce qui s'est passé, c'est que les Russes, qui étaient clairement dans le collimateur de, des Américains, parce que c'est un énorme territoire extrêmement riche, plus de Monsieur. 130 millions d'habitants, les Américains ont voulu les mettre aussi, les faire rentrer dans leur dans leur monde atlantiste. Les Russes ont dit au bout d'un moment non. On ne veut pas rentrer dans ce dans ce modèle. Alors, en fait, et l'Ukraine et l'Europe jouent quel rôle dans cette histoire Alors, l'Europe malheureusement joue le mauvais rôle puisque nous nous sommes alignés sur les États-Unis, sur une guerre qu'ils ont organisée. Hein, le, euh, Jeffrey Sachs, l'économiste qui a été proche euh, des néoconservateurs, en tout cas qui connaît très bien les entrailles du système américain, le dit, la, la guerre en Ukraine, c'est la conséquence de 30 ans de politique néoconservatrice américaine depuis on, on, on, la, la chute de, de l'URSS. Nous jouons les supplétifs des États-Unis. Les Américains ont déclenché un coup d'État à, à Kiev en 2014. Ils y ont mis à différents ministres, dont des ministres qui n'étaient même pas ukrainiens la veille, ils ont eu leur ministère et leur ministre des Finances. Non ministre qui est arrivé des États-Unis, d'autres ministres qui sont arrivés de Géorgie, de, de Lituanie. Pour servir la cause américaine, ils ont reçu leur ministère et la nationalité américaine le même jour. Non, euh, ukrainienne. Ukrainienne, pardon. Et ukrainienne le même jour. La conséquence de ça, c'est qu'il y a eu une rébellion dans l'est du pays qui a rejeté le coup d'État. Et il y a eu une guerre civile dont on parle pas, hein, la guerre de 2014. 10 000 morts, 30 000 blessés, plus d'un million de avec réfugiés. Avec le Donbass, notamment. Avec, euh, oui. au, au Donbass. Oui. Donc, et au lieu de chercher la paix, qui est notre rôle, moi, on m'a toujours dit que l'Europe, c'était la paix. On ne voulait plus la première ni la deuxième guerre mondiale. Et je souscris à 100% à ça. C'est terrible, ces guerres. Et pour avoir été sur le lieu au Donbass plusieurs fois avec mon association ouest West-Est pour avoir vu la guerre, je peux vous dire que personne n'a envie de vivre ça. Nous jouons le rôle des Américains qui font tout pour élo éloigner la Russie du reste de l'Europe. Michael Hudson, l'économiste, un des seuls économistes qui avait prévu le, le, le, la crise de 2007-2008, dit le, la crainte des Américains est de perdre leur protectorat américain. Les Américains ont en peur que nous travaillions, que nous trouvions des façons intelligentes de travailler avec la Russie, avec la Chine, avec l'Asie, où les états unis ne seraient plus dans l'équation. Donc la stratégie de Washington est de séparer définitivement aujourd'hui la Russie, demain la Chine, pour pouvoir garder ce protectorat européen. Et nous ne jouons pas notre rôle, on doit tout faire, on a des voisins, on a des frères qui sont en train de se battre, et Zelensky fait le tour des chancelleries pour récupérer des armes. Quand est-ce qu'on a parlé une seule fois du mot « on doit parler de la paix, oui c'est difficile, oui il y a des crimes, mais des deux côtés. Emmanuel Macron a annoncé sur TF1 la formation de pilotes de chasse sur le Mirage 2000, alors même que l'Ukraine n'a pas de Mirage 2000, la formation de pilotes de chasse ukrainiens sur des appareils en France. C'est une nouveauté et un pas de plus vers la co-belligérance de la France contre la Russie, avec l'Ukraine. On ne peut plus simplement dire que c'est la livraison d'armes défensives, que c'est la livraison d'armes de protection des populations civiles face à une agression russe. Agression russe mais aussi responsabilité ukrainienne, souvenez-vous, puisque euh, les attaques contre le Donbass, euh, contre la région du Donbass ont commencé de la part des Ukrainiens aussi avant l'agression russe. Donc il faut équilibrer les responsabilités des uns et des autres en toute honnêteté. Ça veut dire que Emmanuel Macron envisage de livrer à terme des Mirages de 2000 à l'armée ukrainienne. Il y a aussi l'annonce des livraisons de dizaines de blindés et de chars légers. Et puis cela s'ajoute au prix Charlemagne remis par le chancelier allemand Olaf Scholz qui a osé dire que l'Ukraine fait partie de notre famille européenne. Il est clair que l'Ukraine est en Europe. Mais est-ce que l'Ukraine doit faire partie de l'Union européenne Et le régime ukrainien, particulièrement corrompu euh, Bien sûr que non. Euh, cela veut dire que euh, si l'on ajoute les 2 ,7 milliards 7 euh, allemands, si l'on ajoute l'effort français, qui est quand même euh, au sixième rang euh, des soutiens militaires, on arrive à la somme extravagante de 50 milliards d'euros pour l'Union européenne contre 70 milliards d'euros pour les états unis des sommes gigantesques, sans aucune conditionnalité d'usage et de paix. À l'heure actuelle, le camp occidental, auquel Emmanuel Macron a à cœur d'attacher la France malgré elle, a visiblement obtenu des garanties de la part de Kiev pour que les armes ne soient pas utilisées contre le sol russe. Reste à savoir si la condition est respectée, et surtout si elle le restera. Dans ce cadre, il faut aussi noter le jeu Très dangereux que nous avons évoqué hier, joué par certains alliés de l'Ukraine, à l'image de la Grande-Bretagne pour ne pas la citer. En effet, l'explosion de Kmelnitsky dans l'ouest de l'Ukraine a révélé un lieu de stockage d'armes et de munitions et tout porte à croire que des munitions à uranium appauvri s'y trouvaient. La livraison des armes britanniques est extrêmement grave puisque les dernières, je le lis bien, ce sont des centaines de drones d'attaque de portée supérieure à 200 km et des missiles Storm Shadow qui ont une portée de longue portée de 250 km et qui peuvent donc atteindre euh, des cibles en Russie. Vous le voyez, cela mérite à tout le moins un débat au parlement français avec le vote en vertu de l'article 35 de la Constitution. Cela exige d'arrêter cette folie qui est en train de créer un champ de bataille au cœur de l'Europe qui affaiblit l'économie européenne qui abonde la crise sociale qui fait perdre notre rôle diplomatique mondial et qui pousse la Russie dans les bras de la Chine et qui euh, nous rend soumis aux États-Unis. Nous sommes en train de perdre l'Amérique du Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Inde, euh, au profit de la Chine. C'est un pur suicide géopolitique. Tout ça parce que M. Biden perd dépend de M. Zelensky. Euh, honnêtement, la France mérite mieux. Alors. Euh, on a fait des propositions de paix, écrivez à tous les parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, écrivez-leur. Il faut qu'ils prennent conscience que les Français en ont assez de cette espèce de suicide européen collectif. Ce qui ne veut pas dire de prendre parti pour la Russie ou pour l'Ukraine, ça veut dire simplement proposer un plan de paix, vous connaissez celui que j'ai proposé 100 fois. Et les, et les Russes sont eux en train de constituer un, mon, un modèle alternatif au modèle atlantiste. N'oublions pas que les, les sanctions, c'est l'Institut Wilson, une institution américaine qui a fait cette statistique, les sanctions sont appliquées par des, des populations qui représentent 16% de la planète. C'est-à-dire qu'une infime minorité des habitants de la planète, c'est l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident. Exactement, c'est le, le, le modèle atlantiste. c'est 16% de la planète. 16% de la planète rajouter le, le, le Japon, vous avez l'Australie, vous avez 16% de la planète. L'ensemble de la population mondiale ne veut pas de sanctions. Tout le monde veut trouver une situation de, euh, pacifique en, en Ukraine et euh, en plus, ça permet à la Russie de continuer à se développer. Notre, notre économie va très très mal, entre autres, à cause des sanctions. Il n'y a pas que ça. N'oublions pas que euh, pendant le Covid, on a imprimé des, des millions et des milliards d'euros. Et de l'inflation euh, existait bien avant. Euh, et l'inflation euh, existait, et exactement. Mmh. Mais les, les Russes, ils sont en train de continuer à travailler avec les Chinois, avec le reste de l'Asie, avec le Moyen-Orient, l'Afrique, le, le, le l'Amérique du Sud. Donc du coup, on peut dire que cette politique de sanctions, elle, elle nous dessert, elle nous fait mal, mais elle fait pas si mal que ça à la Russie. Donc du coup, l'Europe là-dedans n'a rien à gagner en, en suivant la politique américaine. Nous devons euh, débrayer notre politique étrangère, de la politique américaine et régler cette affaire oui, entre ben, Européens Nicolas Bier -Bier Bonjour Vincent hervouette Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors en Ukraine, Vincent, le président de la Cour suprême, il faut bien voir, hein, c'est quand même la première autorité judiciaire du pays arrêtée en flagrant délit, en même temps qu'un avocat qui venait de lui apporter plusieurs centaines de milliers de dollars. Oui, la photo des liasses de billets alignés sur le canapé rétro du magistrat, c'est un vrai cliché pour illustrer la corruption à l'Est. Dans les anciens pays communistes, on a vu tomber des aux fonctionnaires, des ministres contaminés par cette lèpre, mais c'est la première fois que le magistrat en chef, celui qui préside la Cour suprême, ait pris la main dans le sac. Vesbolad Knyashev, j'écorche son nom, si vous me donnez 100 balles, je vous le dirai avec l'accent. Et le cynisme personnifié, et il se réveille ce matin en prison, il n'y restera pas tout seul, puisque les enquêteurs prétendent avoir mis la main, mis à jour un groupe criminel au sein de la Cour suprême. Ce gang judiciaire devait toucher le pot de vin d'un milliardaire qui vit en France, et qui voulait acheter un jugement pour protéger ses intérêts dans l'une des grandes mines du pays. 2 700 000 dollars, un tiers pour les avocats, le reste pour les juges, qui dit mieux Les 142 juges de la Cour suprême ont voté hier la destitution de leur président à l'unanimité, moins deux voix qui doivent avoir été perquisitionnées, j'imagine, dans la foulée. Car la police agit à grand spectacle, comme souvent dans ce genre d'affaires, et toujours la même question à la clé, est-ce que la chute d'un notable haut placé démontre que la corruption a gagné le sommet de l'État, ou est-ce au contraire la preuve que la lutte contre la corruption marque des points Dans le cas ukrainien, est-ce un effet d'annonce ou un règlement de compte, la purge tant attendue ou la part du feu. Oui, beaucoup de questions. En tout cas, l'Ukraine est à la 116e place sur 180 dans le classement de la perception de la corruption qui est établi par Transparency International. Bon, l'Ukraine était 121e l'an dernier, il y a donc un petit progrès. Oui, alors que la Russie pointe à la 132e place, il faut le dire, en recul. Euh, la guerre à la corruption, c'est l'autre front euh, ukrainien. C'est sur cette promesse que Zelensky s'est fait élire. L'Union européenne en fait la condition sine qua non pour avancer vers l'adhésion. L'arrestation spectaculaire est tombée à alors que le président faisait la tournée des capitales européennes. On remarque d'ailleurs que la dernière puge remonte à février, alors qu'il partait pour Bruxelles se faire ovationner par les eurodéputés debout. La vague des limoges avait emporté alors des vice-ministres, des gouverneurs régionaux, des procureurs et jusqu'au chef adjoint de l'administration présidentielle. Le ZEL avait même fait perquisitionner l'une des résidences de l'oligarque qui a financé la campagne électorale de Zelensky après avoir fait sa gloire en diffusant sur sa chaîne télé mmh. la série Serviteur du Peuple. Alors, question qui se pose, Vincent, est-ce que la guerre a aggravé ou non le risque de corruption en Ukraine Il y a trois mois, le ministre de la Défense a failli tomber parce que son adjoint signait des contrats d'approvisionnement en payant les œufs et les pommes de terre de la troupe deux à trois fois le prix normal. Un autre membre du cabinet détournait les fonds publics pour acheter au rabais des gilets pare-balles qui ne protégeaient que du froid. Il y a évidemment de fortes tentations. Avec la guerre, les règles ordinaires des marchés publics ne s'appliquent pas, la censure de la presse, la loi martiale, le secret défense protège les dirigeants et quiconque réclame des comptes passe pour un suppôt de Moscou, évidemment. Un proverbe américain prétend que la guerre fait des voleurs et que la paix les fait pendre. En Ukraine, ce serait peut-être le contraire. C'est la curiosité. La confiance des Occidentaux est indispensable pour mener la guerre. Elle oblige à se battre contre la corruption au minimum. La reconstruction coûtera Obama bas 750 milliards d'euros. Wow. Et elle donnera aux voleurs l'occasion de se rattraper. La corruption en Ukraine, c'est comme la Russie. « Difficile de s'en débarrasser. Signature européen, Vincent Hervé. » Alors que les troupes russes tentent de poursuivre leur avancée dans le chaudron stratégique de Bakhmut et seraient en train de mener une offensive limitée dans la région de Donetsk, les forces armées ukrainiennes continuent pour leur part de mener une résistance acharnée et arborent une tentative de contre-offensive sur les flancs dans cette bataille au cœur des enjeux dans le Donbass. Un premier missile Storm Shadow fourni par les Britanniques à l'armée ukrainienne aurait été intercepté par les défenses russes, alors que des médias russes annoncent la prise de Masiotovka sur la rive droite de la rivière Oskol, dans la région de Kharkov. L'armée russe a annoncé une attaque de grande ampleur sur Kiev, menée via l'utilisation de missiles hypersoniques Kinjal. Les défenses ukrainiennes ont été enclenchées et Kiev a annoncé avoir intercepté plusieurs missiles Kinjal et avoir abattu plusieurs autres missiles. Selon ce qu'a déclaré le ministre de la Défense ukrainien, Oleksiy Reznikov, qui a qualifié l'épisode d'attaque complexe. La Défense russe affirme pour sa part avoir réussi à détruire la batterie de défense antiaérienne patriote qui ne serait pas capable d'abattre des missiles hypersoniques utilisés en grand nombre. Cette offensive russe sur Kiev est l'une des plus concentrées depuis le début du conflit. Elle aurait ciblé des points de concentration des troupes ukrainiennes ainsi que des dépôts de munitions. Ceci alors que l'émissaire chinois Li Hui, chargé de discuter du règlement de la situation en Ukraine, est à Kiev. Le représentant spécial des affaires eurasiatiques chinois, chargé du plan de paix pour l'Ukraine, devra se rendre dans plusieurs capitales européennes, à l'instar de Varsovie, Berlin ou Paris. Il se rendra également à Moscou pour tenter de trouver une issue politique au conflit de haute intensité ayant toujours cours sur le vieux continent. A ce propos, Budapest a exprimé son soutien au plan de paix porté par Pékin. Cette déclaration a été faite par le chef de la diplomatie hongroise en visite en Chine. Pendant que les combats ne cessent de s'intensifier sur la ligne de front, des questions restent posées sur la capacité des forces armées ukrainiennes à mener une contre-offensive de grande ampleur, conduisant à des gains concrets. À ce propos, l'OTAN a annoncé que Kiev ne sera pas invité officiellement au prochain sommet de l'Alliance, qui se tiendra à Vilnius, dans la région baltique. Jan Stoltenberg a affirmé qu'il était inutile de discuter de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN tant que cette dernière n'aurait pas défait la Russie dans le conflit qui continue plus que jamais de secouer le vieux continent. Aider l'Ukraine à résister, voilà le mantra répété par le chef de l'État français lors de son ménage sur TF1 lundi soir. Au lendemain de sa rencontre avec le président ukrainien, Emmanuel Macron a consacré quelques minutes de son exercice télévisuel à la guerre à nos portes. Aider l'Ukraine à résister résonne ainsi, comme Emmanuel Macron lui-même, une forme sortie d'un cabinet de conseil pour habiller la vérité. En effet, lors de la venue de Volodymyr Zelensky à Paris, la discussion a rapidement porté sur les nouvelles armes et munitions que la France enverrait aux forces ukrainiennes. Pour l'heure, malgré l'obsession du leader de Kiev, Emmanuel Macron a nié avoir accepté de fournir des avions de chasse. En revanche, la France devrait fournir de nouvelles munitions et missiles pour les combattants ukrainiens et former même certains d'entre eux au pilotage de Mirage 2000 fabriqué par Dassault. On peine à comprendre ainsi l'intérêt de former des hommes sur un modèle d'avion s'ils ne sont pas amenés ensuite à en piloter sur le front. Sans doute une démonstration du fameux en même temps macronien appliqué à la guerre. Et c'est le même numéro de claquette que le chef de l'État sert au sujet de la cobelligérance. La deuxième chose, c'est donc qu'on qu ne fasse pas la guerre à la Russie. On fait pas la guerre à la Russie. On aide l'Ukraine à résister face à l'assignement russe. Au-delà du fait qu'un des mots prononcés par le chef de l'État est tout bonnement incompréhensible, la rhétorique commence franchement à prendre l'eau. Comment fournir des armes à un pays qui va s'en servir contre un autre, dispenser des formations à des combattants qui vont en affronter d'autres et affirmer que l'on ne fait pas la guerre Difficile. A plus forte raison que les parlementaires français, eux, n'ont toujours pas été sollicités par le gouvernement pour s'exprimer au sujet de la position que la France devrait adopter dans le cadre de cette guerre en Ukraine. Il faut dire que si cela s'était produit, Ursula von der Leyen aurait sans doute fait fi de leur avis. Quoi qu'il en soit on voit bien que la position tenue par le dirigeant français est fort bancale. À cela s'ajoute bien sûr une autre difficulté. Une fois que les armes ou munitions sont fournies à l'Ukraine, il est bien présomptueux de pouvoir deviser sur leur utilisation. Qui donc parviendra à ramener l'Ukraine sur le chemin de la paix Alors que la Chine dépêche un émissaire sur place à Kiev, l'Afrique du Sud se dit prête à son tour à mener une mission de bons offices. Six dirigeants africains pourraient même se rendre dans la région dès que possible pour entamer des négociations. Manière pour Pretoria de reprendre la main après les accusations américaines, les explications d'étanagie. Il s'est indigné à plusieurs reprises d'être soumis à des pressions pour choisir son camp dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais Cyril Ramaphosa affirme vouloir rester neutre et se lance dans une offensive diplomatique avec un objectif ambitieux trouver une solution pacifique au conflit. Un groupe de chefs d'État africains a estimé que l'Afrique devait proposer une initiative, une initiative de paix qui pourrait aider à trouver une solution à ce conflit. Les deux dirigeants avec qui j'ai eu l'occasion de m'entretenir, à savoir le président Poutine et le président Zelensky, ont convenu qu'ils seraient disposés à recevoir une mission de chefs d'État africains à Moscou et à Kiev. Derrière cette initiative, six pays africains dont l'Égypte, le Sénégal et le Congo, certains se disant neutres dans le conflit, quand d'autres se sont toujours refusés à condamner l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Et c'est le cas de l'Afrique du Sud, une nation proche du Kremlin. Depuis l'époque de la lutte contre l'apartheid, la semaine dernière, l'ambassadeur américain à Pretoria avait remis en doute la neutralité de la nation arc-en-ciel dans cette guerre. Selon le diplomate, un cargo russe aurait accosté en décembre dernier près du Cap, avant de repartir vers la Russie chargée d'armes et de munitions. La Pologne a reçu son premier lot de lance-roquettes HIMARS de fabrication américaine. Des armes qui seront déployées près de l'enclave de Kaliningrad, territoire russe frontalier de la Pologne. Ces lance roquettes ont été achetées en 2019 par Varsovie et les premiers exemplaires viennent d'être livrés. La Pologne, qui en a commandé 500 à Washington, a augmenté drastiquement ses dépenses de défense à 4% du PIB. Les autorités expliquant vouloir s'armer plus rapidement dans le contexte de l'invasion russe de l'Ukraine. Fin d'une époque sur la base militaire de Bakao, dans les Carpates roumaines. Bucarest se sépare de ses avions de chasse MiG-21 lancers, remplacés par des F-16 américains plus modernes dans un contexte de renforcement du flanc est de l'OTAN. Plusieurs pilotes qui ont fait leur carrière sur ces engins sont venus faire leurs adieux. Simona Maierean a été la première femme à piloter un MiG 21. Le en Entré en service en 1960, cet avion mythique et redoutable de fabrication soviétique était omniprésent sur les bases aériennes du Pacte de Varsovie. L'armée roumaine en comptait près de 400.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 Leur but, mettre fin aux spéculations sur sa santé, de plus en plus nombreuses ces derniers jours. Lors de ses dernières apparitions, le dirigeant biélorusse paraît essoufflé et en mauvaise santé. Surnommé le dernier dictateur d'Europe, Alexandre Loukachenko règne sans partage sur la Biélorussie depuis 1994. Son régime a pris une tournure encore plus répressive après les manifestations de masse de 2020 et ne survit désormais que grâce aux aides de Moscou. Devant les caméras, les dirigeants américains affichent un sourire de convenance. Joe Biden tente même de détendre l'atmosphère. Nous passons un moment merveilleux. Tout se passe bien. Cette nouvelle réunion entre démocrates et républicains devait permettre d'avancer sur le relèvement du plafond de la dette américaine. Si aucun accord n'est trouvé d'ici le 1er juin, la première économie du monde sera officiellement en défaut de paiement. Joe Biden n'entend pas lâcher du lest, tandis que les conservateurs réclament une baisse conséquente des dépenses publiques sur les dix prochaines années. Il ne nous reste plus que 15 jours. Nous devons trouver un moyen de réduire nos dépenses, de relever le plafond de la dette et de faire croître notre économie. Le président a accepté de nommer deux personnes de son administration pour négocier directement avec mon équipe. Personnellement, j'ai trouvé ça productif. Particularité du système américain. Le relèvement du plafond de la dette a déjà été opéré à 70 reprises depuis les années 60. Si les politiques se disent confiants, la lenteur des négociations a provoqué quelques tensions sur les marchés financiers. Joe Biden, en déplacement vendredi au Japon pour le sommet du G7, a reporté ses visites en Papouasie et en Australie pour se concentrer sur les négociations. « Je reste optimiste parce que je suis optimiste de nature, mais je pense vraiment qu'il y a une volonté de leur part et de la nôtre de parvenir à un accord. Je pense que nous y parviendrons. » La solution pourrait venir du Covid-19, au plutôt des dizaines de milliards de dollars prévus pour gérer la pandémie, mais finalement jamais utilisés. L'annulation de ce budget pourrait satisfaire les Républicains. D'autres discussions sont en cours sur les permis dans l'énergie ou encore sur le durcissement de prestations sociales pour les foyers précaires. Une disposition vertement critiquée par l'aile gauche du camp démocrate. Un simple communiqué et pourtant la démarche est tout à fait inhabituelle dans un domaine où le secret est roi, celui de la puissance de dissuasion nucléaire dont disposent les états unis Au 1er mars de cette année, Washington dit avoir déployé 662 missiles balistiques intercontinentaux dotés de 1419 ogives nucléaires, pour être précis, ainsi que 800 lanceurs. Pour les États-Unis, il s'agit d'une démarche de bonne foi et ils interpellent la Russie pour qu'elle en fasse de même. Geste de transparence tout à fait inédit après la suspension par Moscou en février dernier du traité New Start, dernier accord bilatéral de désarmement nucléaire signé entre les deux pays. C'était en 2010. Un texte qui prévoit notamment la vérification de part et d'autre de leurs arsenaux respectifs et limitent leur puissance à 1550 ogives stratégiques. Les deux puissances possèdent à elles seules 90% de l'arsenal mondial nucléaire. Donald Trump. Alors, vous vous rappelez quand même, il n'y a pas si longtemps, 2016, hein, 2017, et ça a duré jusqu'en 2019-2020, pendant pratiquement toute la durée du mandat Trump, c'était... Le FBI a enquêté sur la collusion de Trump et les Russes. Voilà, c'était dit, c'était ça, il avait gagné, d'ailleurs, il avait gagné la, la, la, les élections en 2016, grâce ou à cause de la Russie. Et ben tout ça s'effondre, s'effondre, attention, pas comme ça, pas... Euh... Il s'est passé que le procureur spécial John Durham a publié Hier, son enquête sur l'enquête menée par les services de renseignement américains en 2016 sur une éventuelle collusion Donald Trump et la Russie. Ses conclusions sont formelles, le rapport est de 400 pages. Le FBI s'est appuyé sur des renseignements bruts qui n'avaient été ni analysés, ni corroborés pour lancer ses investigations. Il a manqué d'objectivité, dit le rapport, qui était extrêmement attendu. Le FBI et le ministère de la Justice doivent reconnaître qu'un manque de rigueur analytique, un biais de confirmation et une trop grande confiance envers des sources liées à des opposants politiques ont empêché les enquêteurs de considérer des hypothèses alternatives et d'agir avec l'objectivité appropriée. Ça, ça, ça illustre de façon très spectaculaire cette fois-ci comment on peut utiliser, comment évidemment, c'est pas nouveau, mais avec les réseaux sociaux et avec la mondialisation, ça prend des proportions planétaires. Comment tuer un opposant Absolument. Mais là, il faudrait essayer de remonter un petit peu d'un étage. Oui. C'est-à-dire, remontons, c'est-à-dire, bon, vous imaginez pas des braves flics, même les plus importants, s'amusant à ce genre de trucs, essayer de, de descendre un animal politique parce qu'en principe, euh, ce n'est pas leur métier. Oui. Donc, à mon avis, il est tout à fait évident que le FBI avait reçu ses consignes de l'administration américaine qui était en place pendant la première campagne de Trump, qui était l'administration Obama. Mm. Et, et tout semble indiquer que l'administration Obama a noyauté le ministère de la Justice à un point tel on réussit même plus à poursuivre des gens comme les Clinton pour l'histoire de la Clinton Foundation et tout ça. Oui. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette histoire, c'est que les États-Unis nomment un procureur spécial. Oui. Le premier, je crois que c'était pour Osage. Oui. Dans, dans le fond, euh, le, le ministère de la Justice est soupçonné de ne pas être neutre. L'intelligence artificielle est-elle une chance ou un danger pour l'humanité eh bien, un peu des deux, selon le créateur de ChatGPT, Sam Altman. Il était entendu ce mardi par le Congrès américain. S'il reste enthousiaste des possibilités offertes par l'IA, il appelle néanmoins à réglementer son développement et ses utilisations. Cependant, nous pensons que l'intervention réglementaire des gouvernements sera critique pour atténuer les risques risks modèles de plus en plus puissants. Par exemple, le gouvernement américain pourrait considérer une combinaison de testing et de tests Nombre de responsables politiques américains craignent que l'IA ait des effets dévastateurs sur la société. Au mois de mars dernier, une centaine de chercheurs et de figures des nouvelles technologies, dont le créateur de ChatGPT, GPT avait appelé les législateurs à faire une pause dans le développement de l'intelligence artificielle. Le sommet inaugural Chine-Asie centrale se prépare à débuter jeudi. Présidé par le président chinois Xi Jinping, cette rencontre de deux jours invite les dirigeants du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan et de l'Ouzbékistan dans l'une des plus anciennes villes de Chine, Xi'an, où ils discuteront des moyens de mieux coopérer sur toute une série de questions régionales et établiront un nouveau mécanisme de rencontre entre les chefs d'État chinois et centra Malgré son démarrage tardif, le mécanisme Chine-Asie centrale est pragmatique, respecte les besoins de tous les pays et est bien accueilli par tous les pays d'Asie centrale. Il ne cherche pas à concurrencer une tierce partie. La Chine soutient toutes les mesures favorables à la stabilité et à la prospérité régionale. De nombreux accords devraient être signés à cette occasion. Les chefs d'État des six pays signeront d'importants documents politiques et assisteront à la signature d'un certain nombre de documents de coopération portant sur l'économie, le commerce, l'investissement, la connectivité et d'autres domaines. Fada Hossein Maleki, membre de la Commission parlementaire de sécurité nationale et de politique étrangère, a tenu ses propos dans une interview accordée à l'agence de presse semi-officielle TASNIM, publiée dimanche. L'Iran et l'Égypte ont rompu leurs relations diplomatiques en 1980. Ces dernières années, l'Iran a exprimé sa volonté de restaurer ses liens avec l'Égypte en résolvant leurs divergences sur certains dossiers. Après l'accord conclu en mars entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, portant sur la normalisation de leurs relations bilatérales et dans la lignée des efforts de l'Iran pour améliorer ses relations avec les autres pays arabes de la région au cours des derniers mois, la probabilité que les relations entre Téhéran et le Caire soient rétablies est plus grande qu'auparavant. Bonjour. Tout d'abord, il faut mentionner qu'on ne peut pas avoir des chiffres précis concernant le nombre de réfugiés soudanais, car le chiffre augmente tous les jours, voire toutes les heures. L'Egypte est devenue la principale destination des personnes fuyant le conflit. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a déclaré que les dernières statistiques reçues du ministère égyptien des Affaires Étrangères montrent que le nombre d'arrivées dans le pays fuyant le conflit est passé à 64 000 personnes. Les réfugiés soudanais arrivent en Egypte après un voyage périlleux sur les routes du désert et une longue attente à la frontière de plusieurs euh, jour. Ils ont besoin euh, de nourriture, d'abri etc. et de soutien. Le nombre de réfugiés arrivant en Éthiopie a dépassé les 20 000, tandis que la République du Soudan du Sud a accueilli environ 30 000 réfugiés. Et enfin, la République centrafricaine a accueilli plus de 6 000 déplacés du Soudan. Les arrivants sont de 60 nationalités, les groupes les plus importants étant constitués d'Éthiopiens, de Soudanais et de Turcs. En Égypte, la plupart des réfugiés soudanais se trouvent à Aswan. Des gens se sont installés dans la rue, d'autres occupent des bâtiments scolaires, car les logements abordables et disponibles se font rares. La pression sur la communauté d'accueil s'accroît, entraînant une hausse des prix et une pression sur les services. Alors que la campagne du second tour de l'élection présidentielle commence en Turquie, comment la population vit-elle ces moments charnières pour le pays le président sortant, Recep Tayyip Taïperdouan, semble en bonne position pour l'emporter face à son adversaire, Kemal Kilishtaroglu. Voici les réactions de quelques habitants d'Istanbul. Je <t> suis un peu plus de temps pour nous, je suis un peu plus de temps pour nous, je suis un peu plus de temps pour nous, mais je suis un peu plus de temps un peu démocratique Dolayısıyla herkes kendi düşüncesini özgürce ifade ettiği bu seçimlerde bu beklenilen bir şeydi. E, adayı yanlış çıkardığımız için bizim için bir kazanım gibi görünüyor ama aslında bu kadar olumsuzdur rağmen bence bir e, ezimet gibi oldu. Yani çok farklı bir şekilde kazanmamız gerekiyordu ama bu seçimi benim gözümle kaybettik. Le second tour doit avoir lieu le 28 mai prochain. La campagne promet d'être agitée dans le pays, divisée entre les partisans de l'AKP et du CHP, le parti kémaliste. Et aujourd'hui c'est l'actualité de la semaine, donc on revient avec vous sur, euh, sur cette émission euh, sur France 2, sur Pfizer, euh, complément d'enquête. Qu'est-ce que vous avez appris, qu qu'est-ce qu qui vous a marqué dans cette émission Bonjour, euh, écoutez, bah, effectivement c'était euh, un reportage assez intéressant. En tout cas, ce que j'ai appris, c'est que, euh, et d'emblée, hein, et c'est très, très bien résumé, on a le lanceur d'alerte qui travaille chez Pfizer, qui nous annonce la couleur, euh, qui nous dit que Pfizer n'est pas là... Euh, pour sauver des vies, entre guillemets, mais il est là pour faire du profit. Et moi, c'est ce que je vois depuis trois ans. Et, et la conclusion, en fait, de, de ces trois ans où nous, nous, nous battons pour avoir accès au contrat, on n'a toujours pas accès au contrat, hein, la totalité des, de, des clauses du contrat sont toujours cachées, nous n'avons toujours pas accès au SMS malgré euh, la demande de la médiatrice. Euh, les réponses de la commission, euh, et surtout de la commissaire Kides, qui nous a quand même, euh, fin mars, euh, elle nous a quand même déclaré que Madame euh, van der Leyen, n'était pas à l'œuvre en pré-négociation. Donc, elle a remis en question même le travail de la Cour des comptes qui déclarait dans son rapport qu'il y avait bien eu des négociations entre Madame van der Leyen et le PDG de Albert Bourla. Euh, donc, du coup, euh, on, on voit bien et ce reportage le démontre qu'il y a une fuite une fuite de ces deux protagonistes emblématiques et importants de ces contrats, puisqu'on voit bien dans le reportage, même eux n'ont pas réussi à accéder à, la deux, à avoir un témoignage direct auprès de la présidente de la commission et aussi de M. Bourla, qui n'a pas voulu venir deux fois à Bruxelles, mais qui était présent à Davos et qui a aussi fui les questions. C'est une première pour un ancien président français. Nicolas Sarkozy a été condamné ce mercredi à trois ans d'emprisonnement, dont un nom ferme a purgé sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Son avocate a annoncé un pourvoi en cassation. Nicolas Sarkozy est innocent des faits qui lui sont reprochés. Euh, il entend poursuivre ce chemin. Nous le poursuivrons avec... Euh, Force. Nous allons poursuivre devant la cour de cassation, nous irons jusqu'au bout du chemin judiciaire s'il le faut. Nicolas Sarkozy a été en outre condamné à une privation de ses droits civiques pendant trois ans, ce qui le rend inéligible. Dans cette affaire, il est reproché à l'ex-chef d'État d'avoir corrompu un magistrat pour obtenir des informations sur un procès en cours, l'affaire Bettencourt. Le parquet national financier a récemment requis un procès contre lui dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Il sera par ailleurs jugé à l'automne dans l'affaire Big Malion. La peine de mort progresse dans le monde selon un rapport d'Amnesty International. L'ONG a comptabilisé les exécutions qui sont à leur plus haut niveau depuis 5 ans. En 2022, au moins 883 personnes ont subi la peine capitale dans 20 pays, ce qui représente une augmentation de 53% par rapport à 2021. Le pays ayant eu le plus recours aux exécutions est la Chine, suivie par l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les états unis Mais le rapport d'Amnesty ne comptabilise pas les exécutions de Békin, estimées à plusieurs milliers, car aucune donnée officielle ne permet de faire une évaluation précise. Certains pays ont toutefois aboli la peine capitale, comme le Kazakhstan et la Sierra Leone. Mais d'autres ont repris cette pratique, comme l'Afghanistan, le Koweït, la Birmanie, la Palestine et Singapour. 40% des peines de mort concernent des infractions liées à la drogue, selon Amnesty International. L'ONG souligne dans son rapport que 125 États membres des Nations Unies ont demandé un moratoire sur les exécutions. Jamais autant d'États ne s'étaient positionnés contre la peine capitale dans le monde.